Ça nous inviter que l'on pouvait se former autrement grâce à Internet sur des sujets aussi variés que les métiers du numérique, l'anglais, mais il existe également d'autres apprentissages comme la cuisine ou la découverte des métiers du ferroviaire. Vous les retrouverez sur Emploi Store en vous connectant sur notre site www.emploi-store.fr. Catherine Mongenet, je me tourne à présent vers vous. Vous êtes directrice de France Université Numérique, qui est la plateforme de MOOC universitaire créée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et vous proposez aussi un grand nombre de formations. Que trouve-t-on sur votre plateforme Quel est l'intérêt pour une personne de suivre un MOOC France Université Numérique dans le cadre d'un parcours de retour à l'emploi ou d'une professionnalisation Bonjour, merci pour cette invitation. Deux mots déjà sur la plateforme FUN euh, elle est née il y a un peu plus de deux ans maintenant, c'est une plateforme qui est au service des établissements d'enseignement supérieur français francophone. Vous trouverez aujourd'hui sur la plateforme 175 cours qui sont issus des universités et des écoles françaises ou, ou, ou francophones. Euh, ces cours ont donné lieu, bien sûr, à davantage de sessions puisque par nature, comme le disait Imad, un, un MOOC, c'est un cours. Donc, un cours, on va le jouer au printemps, puis au semestre d'automne, puis l'année suivante. Donc, on a aujourd'hui sur la plateforme joué plus de 230 sessions de cours. Et euh, ces sessions de cours ont engendré un nombre d'inscriptions qui euh, dépasse le 1 370 000, euh, ce qui montre bien l'intérêt des internautes pour ce type de formation. Ces, ces chiffres-là, on peut les compléter en précisant que euh, c'est plus de 500, 554 000 personnes qui sont effectivement inscrites sur la plateforme et qui ont suivi depuis le démarrage un ou plusieurs MOOC. Et dans le réseau autour de FUN, pour que vous ayez une idée de, de, de l'ampleur et de l'adhésion des établissements d'enseignement supérieur, avec la création du groupement d'intérêt public, c'est 194 établissements d'enseignement supérieur qui sont aujourd'hui membres du réseau FUN. Quelques mots sur les apprenants pour vous montrer combien c'est intéressant de regarder les profils, puisqu'on voit bien que la plateforme comme les autres plateformes de MOOC, n'est pas juste une plateforme pour des étudiants, mais bien pour une population très large, puisqu'aujourd'hui, on a 15 de moins de 25 ans sur la plateforme, mais on a 64 d'internautes qui ont entre 25 et 50 ans et 21 de gens qui ont plus de 50 ans. Et évidemment, quand on regarde de près ces apprenants qui ont entre 25 et 50 ans, beaucoup sont salariés et beaucoup viennent sur la plateforme justement pour des besoins de formation professionnelle. Un certain nombre d'entre eux également sont demandeurs d'emploi. Donc, on trouve beaucoup de MOOC sur la plateforme dans tous les domaines. Si je fais peut-être juste un zoom sur des MOOC un peu professionnalisants, je vais citer peut-être le premier qui est la collection des MOOC compétences, complémentaires, compétences numériques, qui est justement référencée sur l'emploi store. Quatre MOOC qui permettent d'acquérir les compétences, je dirais, d'un honnête homme du XXIe siècle dans le domaine du numérique. Évidemment, un certain nombre de compétences sur le volet du management et d'entrepreneuriat, je ne présente plus euh, Cécile Dejou et son book sur le management, qui a évidemment été un des MOOC phares de l'année 2014 et 2015, mais également des mous dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je n'occulte pas des MOOCs sur le domaine de la santé. Je pense en particulier à un MOOC sur les problématiques de santé au travail, qui sont évidemment extrêmement cruciales en matière de formation professionnelle. Euh, également, euh, des MOOCs dans le domaine du droit, je pense en particulier à un MOOC qui vient nous d'ouvrir sur le droit des contrats, qui est évidemment utile pour les, pour les salariés et pour les personnes qui se préoccupent de ces questions. Nous avons également des, des MOOCs dans le domaine des langues, je pense en particulier à un MOOC qui s'appelle « Spice your English » et qui, comme son nom l'indique, a vocation à aider les internautes à acquérir des compétences dans le, dans le domaine des langues. Et puis, si on zoome sur des compétences plus, euh, plus, plus pratiques, plus, euh, plus professionnalisantes, évidemment, vous trouverez aussi sur la plateforme, comme c'est le cas sur Open Classroom, des MOOC dans le domaine de la programmation. Euh, je vous montre ici euh, le MOOC sur euh, Python, mais nous avons également euh, euh, des contenus autour de Java, autour d'HTML5 euh, et, et d'autres types de, de, de, de MOOC dans le domaine, j'irais dire, de, de l'informatique. Euh, D'un point de vue plus plus pointu, euh, les MOOC sur le Big Data, qui est aujourd'hui un sujet sur lequel un certain nombre de salariés dans des activités professionnelles diverses et variées ont besoin d'acquérir des compétences, euh, des MOOC dans le domaine des statistiques, euh, et puis des MOOC peut-être plus aussi dans le domaine de la vie de l'entreprise. Je pense par exemple à ce MOOC sur la cartographie des processus métiers. Je pense également à un MOOC sur l'archivage managérial. Et tous ces MOOC sont dispensés par des universitaires issus des écoles et des universités françaises ou francophones, puisque sur la plateforme aujourd'hui, au-delà des universités et des écoles françaises, nous avons déjà quatre établissements euh, étrangers francophones. Très bien, merci beaucoup. Alors, la question qu'on peut se poser, une fois qu'on a suivi un MOOC, comment est-ce qu'on peut le valoriser quand on est en recherche d'emploi En clair, est-ce que les entreprises reconnaissent un apprentissage par MOOC et est-ce qu'elles utilisent les MOOC dans leur programme de formation alors, je pense qu'au bout de deux ans, effectivement, euh, on constate que les entreprises sont de plus en plus intéressées par les MOOC, en tout cas les MOOC qui sont sur Fun, mais je suis convaincue que c'est le cas pour les MOOC qui sont sur les autres plateformes également. Euh, deux, deux exemples pour illustrer mon propos. Euh, nous venons d'ouvrir lundi dernier un MOOC euh, qui se trouve être un MOOC du CNAM pour une entreprise qui a inscrit 34 000 personnes euh, lundi dernier. Euh, et donc, euh, voilà une première initiative où on voit bien que les entreprises... Euh, voit l'intérêt des MOOCs euh, qui sont en tout cas dispensés par des universitaires et décident de les utiliser comme outils euh, en formation intra-entreprise. Un autre exemple, c'est les relations que nous avons avec un certain nombre d'acteurs du privé. Je pense par exemple à un OPCA avec qui nous avons un partenariat cet OPCA, qui est l'OPCA des industries alimentaires, nous a sollicité pour que nous sollicitions nous-mêmes le réseau des universités et des écoles qui sont sur FUN pour construire un MOOC qui répond à leurs besoins. Ce MOOC est en cours de construction, il sera sur FUN dans quelques semaines. Et puis si je me tourne maintenant plutôt du côté des apprenants, alors évidemment il y a une attente très forte des apprenants sur euh, les questions d'attestation et de certification à la fin d'un MOOC. Alors, si je vous donne juste un chiffre, dans l'enquête annuelle que nous menons sur lequel 11 des répondants sont des demandeurs d'emploi, eh bien, euh, ils sont évidemment très intéressés par euh, une attestation, une certification à la fin d'un MOOC. En moyenne des apprenants sur la plateforme, on est un peu plus de 50% de personnes qui disent « j'ai envie, j'ai besoin d'une attestation, d'une certification » à la fin du MOOC. Lorsque l'on zoome sur les demandeurs d'emploi, ils sont 69% à considérer qu'ils ont besoin d'une attestation, d'une certification. Donc on voit bien l'importance que revêtent aujourd'hui ces nouvelles formes de formation dans les parcours de professionnalisation. Et donc sur la plateforme FUN aujourd'hui, nous délivrons des attestations de suivi avec succès, mais dès le mois d'avril, dans tous les MOOC qui le souhaitent, avec les enseignants qui en font le choix, les apprenants qui le souhaiteront, pourront avoir une certification qui, évidemment, euh, par rapport à une attestation, a un caractère beaucoup plus sérieux, si je veux dire. Le mot est maladroit, mais c'est le seul qui me vient à l'instant. Euh, puisque, évidemment, on va vérifier votre identité. Et puis, on va vous surveiller pendant que vous composez l'examen. Donc, si l'attestation est un document qui est fourni par FUN, la certification est bien un document qui va être fourni par l'établissement qui délivre le MOOC et certains établissements sont d'ores et déjà en train d'instruire le dossier de la certification MOOC en interne, puisque par exemple le CNAM a d'ores et déjà pris la décision de délivrer des crédits ECTS, donc vous le savez c'est les crédits que délivrent les universités dans les parcours de formation classique, pour tous les apprenants qui auront réussi les certificats sur les MOOC du CNAM. Plus officielle en fait. Plus officielle. Oui. Plus officielle. Merci Catherine Mongenet. Nicolas, a-t-on des réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook Oui, on a eu des réactions, mais je crois que vous avez en partie répondu à certaines questions. Parce qu'on avait une question d'Arancha sur Facebook qui nous demandait comment les entreprises perçoivent-elles les formations suivies en mode digital lors des recrutements Alors peut-être plus sur la partie recrutement. Alors, euh, évidemment, je ne vais pas mettre dans la peau des employeurs, ce n'est pas, pas mon métier, mais je peux vous attester que euh, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer euh, euh, des apprenants qui ont suivi des MOOC, en l'occurrence, euh, ils avaient plutôt suivi des MOOC sur FUN, mais je pense que FUN n'a pas l'exclusivité, qui ont mis ces MOOC dans leur CV et qui ont témoigné qu'effectivement, ça avait eu un caractère différenciant dans leur recrutement. On a aussi une question de euh, alors, Scooby Trust, sûrement un alias hein, sur Twitter. Y a-t-il un suivi sérieux par les professeurs lors de formations en ligne Objectivement, franchement, oui. Quand un prof lance un MOOC, tous témoignent que la période entre le moment où le cours démarre et le moment où le cours se termine est une période d'une grande intensité. Ils sont présents avec leur équipe pédagogique, ils suivent les fils de discussion sur le forum, ils répondent aux questions. Un certain nombre d'enseignants, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, font ce qu'on appelle un live event. Le mardi soir à 19h, euh, si c'est le bon moment pour eux et pour leurs apprenants, une fois par semaine, ce live event permet aux enseignants de répondre à des questions, de revenir sur des points du cours qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont qu pas été compris, parce qu'évidemment, ils suivent ce que font les apprenants sur la plateforme et ils peuvent se rendre compte que la semaine qui a précédé, sur un cours donné, dans un quiz donné, 80% des apprenants ont répondu de manière erronée à une question. Donc, l'enseignant se rend compte qu'évidemment, si c'est le cas, il n'a pas euh, fait le job correctement, ça a mal été compris, donc il va revenir. Donc, objectivement, je pense que, les enseignants qui se lancent dans l'aventure des MOOC, c'est une aventure sur laquelle ils investissent beaucoup et c'est une aventure qui, pendant toute la durée du MOOC, fait qu'ils sont extrêmement mobilisés. Merci beaucoup pour cette intervention éclairante sur le sujet. Guillaume Escure.